Bonjour, dans cette vidéo, nous allons entamer une nouvelle notion qui s'intitule le produit vectoriel. Nous allons voir l'orientation d'un repère, où nous allons parler d'un repère qui est dit direct ou indirect. Et puis, nous allons définir ce qui c'est le produit vectoriel. On commence tout d'abord par une définition d'un repère dans l'espace. Un repère est constitué d'un quadruplet, d'un point O, qui est appelé l'origine du repère, et de trois vecteurs I, J, K, qui constituent la base du repère, sachant que les trois vecteurs, elles doivent être non coplanaires, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au même plan. Regardons maintenant l'ordre donné des, des, des trois vecteurs I, J et K. Donc, on a, pour passer de I vers J, donc on a un sens qui est contraire à celui des aiguilles une montre, Donc on parle ici d'un sens qui est positif, on dit alors que le repère est direct ou positif. Par contre, si on change l'emplacement des deux vecteurs, i et j, comme vous le voyez, donc pour passer de i à j, donc on a un sens qui est comme celui des aiguilles d'une montre. On parle ici d'un sens qui est négatif, on dit que le repère est indirect. Pour orienter le repère, on a une autre méthode. Si le physicien imagine un observateur qui est nommé observateur d'Ampère. il est situé le long du segment OK, les pieds sur O, et il regarde vers OI et OJ. Si le point J est à gauche du repère, c'est-à-dire qu'il est à gauche du bonhomme, on va dire que le repère est direct. Mais par contre, si le J se trouve à droite du bonhomme, alors on va dire que le repère est indirect. Il est négatif. On considère un exemple. Donc on a ici un cube a, B, C, D, e, F, G, GH. On s'intéresse au repère constitué par le point A et la base A, B, A, D, a e. Donc, on place notre bonhomme sur AE, donc ici, sur AE, et il va voir vers AB le premier vecteur, donc vers AB, et on va voir le deuxième vecteur, sa position. Donc, comme vous le voyez, il se trouve à gauche de AB. Donc, ici, on va dire que notre repère est direct. Essayons si de voir un autre exemple. Donc, le repère H, HE, HG et HD. Donc, on a H, le vecteur HE, le vecteur HG et le vecteur HD. Donc, notre bonhomme va se placer sur HD, les pieds sur H, et il va voir vers la direction de HO. -E. Donc, HG se trouve à droite de HE, comme vous le voyez ici. Donc, HE, HG se trouve à droite. Donc, ici, on va dire que notre repère est indirect. Comme définition, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, donc soit U et V deux vecteurs de l'espace, alors le produit vectoriel des deux vecteurs U et V, qui, j'insiste, dans cet ordre, et le vecteur noté U vectoriel V, qui est défini par si U et V sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, alors le produit vectoriel de U et V est égal au vecteur nul. Maintenant, si nos deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, alors on obtient que le vecteur U vectoriel V est orthogonal à U et à V. Et la base constituée par ces trois vecteurs est une base directe de l'espace. Et la formule donnée par le produit vectoriel, donc puisqu'on parle d'un vecteur, donc nécessairement il a une norme, alors la formule est donnée par la norme du produit vectoriel de U et V est égale à la norme de U fois la norme de V fois sinus l'angle qui est compris entre U et V. Comme vous le voyez ici, donc, on a un plan avec deux vecteurs U et V, et le vecteur W, c'est le vecteur produit vectoriel de U et V. Comme remarque, donc on a dit que le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur, tandis que le produit scalaire de deux vecteurs est un réel. Si U, si W, c'est le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, alors... Le w il est perpendiculaire à u et à v. Et si on a les vecteurs u et v sont orthogonaux et unitaires, alors la base est dite une base orthonormée directe. Comme exemple, on considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct les vecteurs AB et AC. A l'aide d'un logiciel de simulation mathématique on va déterminer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Comme vous le voyez ici, on a les deux vecteurs AB et AC. Ils sont coplanaires, ils appartiennent au même plan, comme vous le voyez. On va maintenant calculer le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs, ça nous donne un troisième vecteur W qui est perpendiculaire au plan, comme vous le voyez. Donc, il est orthogonal. Laissons la norme de AB et AC. On va essayer de changer la direction et le sens du vecteur AC, comme vous le voyez. Donc, ça change aussi le vecteur W. Même si on a gardé la même norme, mais l'angle ici change entre les deux vecteurs. Comme vous le voyez ici, les deux vecteurs A, B, AC sont collinéaires, donc le produit vectoriel est nul. Ici aussi, on a les deux vecteurs sont collinéaires, donc... Alors, comme vous voyez ici, le vecteur W, il est dirigé vers le bas. Donc, c'est là le fait où on a mentionné que l'ordre des vecteurs est important, car ça fait une orientation des vecteurs alors comme exemple on va calculer la norme du produit vectoriel de u et v dans chaque cas donc comme vous le voyez on a ici deux cas le premier cas et le deuxième cas alors essayons de calculer pour le premier cas d'après la définition donc le produit vectoriel de u et v sa norme est donnée par la norme de u fois la norme de v fois sinus l'angle compris entre u et v. Une application numérique, on trouve le résultat final, sachant que sin pi sur 3 est égal à racine de 3 sur, sur 2. Et si on de voir maintenant le deuxième exemple. Donc on nous a donné la norme de u et la norme de v, mais maintenant ils nous ont donné le produit scalaire des deux vecteurs u et v. Comme je l'ai déjà dit, il faut différencier entre le produit vectoriel et le produit scalaire. Alors, on a la norme du produit vectoriel, donc elle est donnée comme suit, mais nous, il nous manque le sinus de l'angle. Donc, on doit chercher la mesure de l'angle entre U et V. C'est pour cela qu'on va utiliser le produit scalaire donné ici. Alors, on sait que le produit scalaire de deux vecteurs U et V, ce n'est rien d'autre que la norme de U, scalaire à la norme de V, fois cosinus, l'angle compris entre U et V. Puisque la norme de u et la norme de v sont différentes de 0, donc on obtient que le cosinus est égal à u scalaire v sur la norme de u fois la norme de v. Une application numérique, on trouve que le cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Comme vous le savez, on est ici si notre angle, il est compris entre 0 et pi, donc l'angle qui nous donne que le cosinus est racine de 2 sur 2, ce n'est rien d'autre que pi sur 4. D'où on obtient que sinus de cet angle, est égal aussi à racine de 2 sur, sur 2. On va faire une application numérique et on trouve le résultat final. Maintenant, on passe aux propriétés du produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel de deux vecteurs est nul si et seulement si les deux vecteurs sont collinéaires, comme on l'a déjà dit. Donc, cela nous propose une autre propriété pour montrer l'alignement de trois points. Donc, on a A, B et C, ils sont alignés, si et seulement si leur produit vectoriel égal au vecteur nul. Autre propriété du produit vectoriel, on a l'antisymétrie et la linéarité du produit vectoriel. Donc l'antisymétrie comme on l'a mentionné déjà, c'est l'ordre entre les deux vecteurs. Donc si je calcule le produit vectoriel de U avec V, donc c'est égal à moins si je change l'ordre. Pour la linéarité, donc ce sont des propriétés. Je vous remercie. À la prochaine.